Eh bien bonjour à tous c'est Waslane et aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tutoriel comment installer votre propre machine virtuelle Linux en particulier Ubuntu version 20.04 pour ma part. On va avoir besoin de deux choses le fichier ISO qui contiendra le fichier d'installation de notre OS qui ici est Ubuntu donc vous cliquez sur le lien qui correspond à votre demande moi j'ai un ordinateur en 64 bits vous pouvez aller chercher dans les propriétés de votre système et vérifier que vous êtes bien en 64 bits, vous cliquez ici. Moi, je l'ai déjà téléchargé, donc je ne vais pas le refaire. Ensuite, vous aurez besoin de VirtualBox. Donc, vous tapez tout simplement VirtualBox dans un moteur de recherche. Vous cliquez sur Download. Vous allez atterrir sur la page de téléchargement du site de VirtualBox et vous allez cliquer sur l'installateur qui correspond à votre système. L'installateur de VirtualBox est très, très facile. Vous avez juste besoin de cliquer sur Next pour valider les paramètres d'installation. Si vous souhaitez en modifier, vous faites à votre guise. Moi, j'ai tout laissé par défaut et ça me va très bien comme ça. Donc ensuite, vous allez donc cliquer sur New, écrire le nom de votre machine virtuelle. Donc moi, je vais l'appeler vidéo YouTube. Vous allez taper dans Type Linux puisque la distribution d'Ubuntu et Linux. La version est eh bien tout simplement Ubuntu 64 bits. Vous pouvez choisir où est-ce que les fichiers paramètres de votre VM seront implantés dans votre machine. Moi je laisse par défaut. Ici vous allez pouvoir choisir le nombre de RAM que vous souhaitez allouer à votre machine virtuelle. Je vous conseille de mettre la moitié de votre RAM. Par exemple si vous avez 8, 8Go de RAM, vous allez mettre 4096. Si vous en avez 16, vous pouvez mettre 8192. Dans tous les cas, ne mettez pas le nombre de RAM maximum que possible votre machine pour éviter tout problème. Moi je vais mettre 4 gigas de ram puisque je trouve en tout cas pour mon utilisation que c'est amplement suffisant. Ici vous allez choisir de créer un disque virtuel maintenant et vous allez choisir un fichier de type virtualbox donc c'est le premier c'est par défaut vous appuyez sur next. Ensuite vous avez le choix entre un disque dur à, qui a une taille fixe c'est-à-dire qu'il va prendre l'espace que vous allez lui allouer directement en un bloc sur votre ordinateur ou le laisser en taille dynamique. C'est-à-dire qu'il ne va prendre que la place qui est réellement utilisée dans votre VM. Moi, euh, je vais utiliser le dynamiquement alloué, faire next, et je vais laisser le chemin par défaut et je vais lui allouer 50 gigas. Je vous conseille de lui allouer une place assez importante donc 50 Go ou plus, puisque si vous avez choisi un disque dynamiquement alloué, la taille ne sera pas réellement prise à l'installation, ne vous inquiétez pas. Mais si vous avez besoin dans le futur d'avoir plus de place sur votre machine, ça vous évitera de devoir avec les disques durs, les partitions, etc. Voir une réinstallation complète. Donc moi je vais faire ceci, Create. Le filet de mon disque dur a été créé. Vous pouvez maintenant cliquer sur votre VM, aller dans ses paramètres, dans Storage. Alors moi ce que je vais faire c'est cliquer ici, Optical Drive, sélectionner mon fichier .iso que nous avons téléchargé précédemment, appuyer sur OK et on va pouvoir lancer notre machine virtuelle. On va mettre en grand écran même si pour l'instant la résolution de notre installateur est un petit carré de 800 par 600, enfin petit rectangle du coup. L'installateur de Linux Ubuntu. L'installateur de notre Ubuntu c'est donc démarrer. Vous pouvez voir qu'il vous donne le choix entre essayer Ubuntu et installer Ubuntu. Vous pouvez choisir votre langage ici dans cette liste. Moi je vais laisser en anglais. Et je vais cliquer sur Install Ubuntu puisque je souhaite installer une machine virtuelle et non pas essayer euh, le système d'exploitation Ubuntu. Ici, très important, vous pouvez changer le layout de votre keyboard. C'est-à-dire que vous allez pouvoir changer dans quel langage tape votre clavier. Donc par défaut, English US, English US, c'est en QWERTY. Donc là, si je tape AZERTY sur mon clavier, ça nous donne QWERTY. Si vous utilisez un autre langage, vous pouvez choisir. Et si vous utilisez un clavier français, donc en AZERTY, vous pouvez cliquer sur French, French, et vous pouvez maintenant taper AZERTY dans le bon langage, c'est-à-dire en AZERTY. Vous pouvez ensuite cliquer sur Continuer. Là, vous pouvez choisir si vous voulez installer les packages supplémentaires qui sont fournis avec Ubuntu 20.04, c'est-à-dire des utilitaires, des pro les programmes Office, les media players, etc. ou une installation minimale à votre guise. Vous pouvez choisir de télécharger pour gagner du temps. Moi, je vais laisser les paramètres par défaut. Je vais faire continuer. Là, il va vous demander d'effacer le disque et d'installer Ubuntu. Ne vous inquiétez pas, cela ne va pas effacer votre disque dur, mais bien écraser le fichier que nous avons créé précédemment pour la VM. Donc, vous pouvez faire Install Now. Il n'y aura aucun souci. Là vous avez donc une pop-up de validation, vous cliquez sur continuer, là ça vous propose de choisir où vous êtes sur la map, vous choisissez ce que vous souhaitez, moi je vais laisser Paris, on appuie sur continuer. Ici vous allez pouvoir entrer votre nom, par exemple Jean-Michel, alors là le, le clavier est du coup toujours en QWERTY, faites attention si vous avez changé pour un autre langage. Donc par exemple Jean-Michel, le nom de la VirtualBox, donc moi je vais mettre YouTube vm vous pouvez choisir l'username de votre session donc là on va l'appeler youtube vous pouvez choisir ce que vous voulez voilà donc là c'est valide ensuite vous choisissez un mot de passe donc là par exemple moi je vais mettre euh, admin 123 admin 123 je ne mets pas un mot de passe pour compliqué puisque ce n'est qu'une VM de test. Vous pouvez sélectionner « Required My Password to Login » ou « Login Automatically ». Ça dépend de votre utilisation. Moi, euh, dans tous les cas, cette machine va être supprimée. Ce n'est juste pour cette vidéo, donc je vais mettre « Login Automatically ». Et je vais appuyer sur « Continuer une fois de plus ». Là, vous allez devoir patienter un petit peu puisque l'installation d'Ubuntu est en train de se faire et qu'il va en même temps télécharger les fichiers nécessaires à son installation. Vous pouvez aller vous chercher un petit café, ça va durer. 5 bonnes minutes, minimum. L'installation est maintenant terminée. Vous pouvez cliquer sur Restart Now. Là, ça va vous demander d'éjecter le CD d'installation. Comme c'est une VM, ça se fait automatiquement. Vous pouvez donc appuyer sur Entrée. Et là, votre VM va reboot. Vous cliquez sur Next. Là, vous choisissez ce qui vous convient. Là, moi, je vais laisser non parce que je ne veux pas partager ma localisation. Et ici, vous allez pouvoir cliquer sur les applications qui vous intéressent. Donc, vous allez sûrement avoir besoin de Discord, par exemple de VLC, et euh, pourquoi pas de VS Code, si vous utilisez VS Code. Euh, si vous avez besoin d'autre chose, vous pouvez faire Open Software. Le store d'Ubuntu va s'ouvrir et vous allez avoir le catalogue qui va s'afficher. On atterrit sur VLC, vous pouvez faire un Retour et voir le catalogue entier. Vous allez pouvoir euh, cliquer par catégorie. Vous faites absolument ce que vous voulez. Mais si par exemple vous faites du code, vous avez besoin de votre IDE préféré. Par exemple, Sublime Text, Picharm, Notepad plus Plus, j'en sais rien. Je ne sais pas ce que sur quoi vous, vous codez. Mais en tout cas, vous pouvez euh, tout avoir ici. Et si vous ne le trouvez pas, vous pouvez directement le taper. Donc, par exemple, là, si je tape sublime, je vais trouver Sublime Text. Voilà qui est par exemple sur installer, vous mettez le mot de passe administrateur et voilà votre programme est installé, tout simplement. Il me demande si je veux upgrade vers la nouvelle version d'Ubuntu. Je vais lui dire que je ne peux pas. Et là, on est ready to go, donc je peux mettre terminé. Ici, ça va me demander si je veux installer les updates. Donc d'Ubuntu pour cette version, ainsi que là, par exemple, Firefox. Je vais mettre oui, install now. Donc là, vous voyez qu'en bas à gauche, ça télécharge. Et là, si je vais dans toutes mes applications, je peux voir que j'ai Sublime Text. Voilà, donc l'installation a marché. Sublime Text est en train de s'ouvrir, vous allez voir que tout fonctionne parfaitement. Sublime texte, et là, l'installation est réussie. D'ailleurs, petite chose, parce que, bon, avoir un écran aussi petit, c'est quand même pas bah, super agréable. Vous allez pouvoir cliquer sur Settings. Une fois les settings ouverts, vous allez pouvoir descendre un tout petit peu à gauche. cliquer sur Display, qui correspond à l'affichage de vos écrans. Et là, vous allez pouvoir changer la résolution, ainsi que le refresh rate de votre moniteur. Moi, j'ai un écran en 1920 par 1080. Je sélectionne donc cette résolution pour que ma VM puisse afficher en plein écran. Voilà. Keep change. Là, je peux faire le raccourci CTRL -F pour afficher ma VM en plein écran et voilà. Vous pouvez donc fermer les settings et profiter de votre nouvelle VM sous Linux. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel. S'il vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous avez des questions, allez mettre dans les commentaires. D'autres tutos par rapport au code, etc., sont disponibles sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller faire un tour. Et je vous souhaite à tous un bon code. Bye.